Bonjour, donc euh, la partie numéro 2, par rapport à une vidéo précédente où j'expliquais qu'il euh, y a toute une histoire qui va faire que des policiers vont fabriquer des faux documents euh, pour, me, euh, pour me faire euh, arrêter alors que je suis innocent dans une affaire criminelle. Et eux, ils vont fabriquer ça pour monter un faux dossier avec la complicité des procureurs. Les policiers s'en foutent de moi, ils ne me connaissent pas. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus haut qui commence par des pour procureurs, pas seulement euh, d'Aix-en-Provence, c'est Aix-en-Provence, mais selon moi, vous verrez euh, au fur et à mesure que je raconte l'histoire, si ça monte plus haut vers euh, des instances gouvernementales, je pense à la DACG, Direction des Affaires criminelles et des Grâces, au sein du ministère de la Justice. Voilà, donc euh, en 2008, euh, plusieurs personnes de ma famille euh, sont victimes d'une extorsion de fonds, il y a 40 000 euros qui sont payés pour... Euh, une demande de rançon au prétexte de ma belle-fille kidnappée au congo donc ce n'est pas rien un enfant qui se retrouvera enlevé et euh, les pouvoirs publics donc on est suivi par un, un colonel de gendarmerie qui est euh, qui est légion d'honneur etc attaché de sécurité auprès de l'ambassade de france à, au congo kinshasa alors j'habitais auparavant j'ai habité au Congo et ensuite euh, je, je suis rentré en France. Euh, je, voilà, euh, je me suis marié en France, euh, nous avons eu des enfants en France, etc. Mais il y a une partie qui est là-bas. Il faut savoir que les, les enquêteurs français, c'est-à-dire que ce soit les gendarmes ou les policiers, ont le pouvoir d'enquêter dans n'importe quel pays, sous certaines réserves, je veux dire, mais, euh, ou d'enquêter en France, quand il y a une affaire criminelle. C'est-à-dire là, on avait une affaire d'extorsion, euh, euh, avec un kidnapping d'enfants qui était annoncé. Euh, L'enquêteur, euh, le colonel Bernard Tomalac, nous faisait croire qu'il enquêtait, en fait il n'enquêtait pas. Donc euh, c'était en 2008, euh, plus de 40 000 euros qui ont été payés. Et, euh, et en 2012, pour d'autres raisons, je divorce, et puis je vais m'apercevoir qu'en réalité, euh, pour moi c'est 99%, c'est ça, mais c'était un coup monté par mon, ma femme à l'époque, donc euh, après je divorce, c'est pas un problème, qui avait fait croire que l'enfant avait été kidnappé. Le problème qui, qui apparaît, c'est que le colonel français, lui, nous faisait croire qu'il enquêtait. Donc quand plus tard... Je me rends compte qu'il y, y a eu une sorte d'escroquerie. Euh, et, et je vais dire, mais pourquoi ce colonel nous racontait qu'il y avait une, une enquête euh, alors qu'il n'y avait rien pendant un mois avant Parce que quand vous avez un, un kidnapping, vous, vous, nous n'avions pas d'argent. Nous avions dû demander à droite, à gauche, à la famille, obtenir les, les banques qui, qui, qui débloquent des fonds. Et ça nous avait pris euh, entre 15 jours un mois. Euh, voilà. Et donc le colonel aurait dû bloquer ça. Mais à l'époque, je ne réalisais pas que c'était la faute du colonel. Je vais parler quatre ans plus tard. En 2012, je me rends compte que, que ça peut être mon ex-femme. Et donc, moi, je dis, on doit retomber sur, sur elle. C'est à elle de payer la rançon qui a été faite. Et il va y avoir un, un retournement de situation du côté de, de la police française. Je vais être convoqué donc, en, en 2012, à l'été 2012, par une, une policière de ma ville, Istres qui va me dire « mais euh, euh, Monsieur Aubert, le, le parquet nous donne des instructions pour vous faire taire dans cette affaire. » Alors euh, moi, je suis victime, je, je protège aussi d'autres personnes de ma famille qui ont payé, donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer euh, l'argent. Et, et, et les policiers me disent « Non, non, non, euh, vous oubliez ça. Euh, nous avons des ordres pour effacer cette, euh, cette affaire. » Je ne comprends pas parce que normalement la police n'était pas impliquée. On est en 2012, je, euh, je vous ai dit que les policiers vont faire des faux documents dans mon affaire à partir de 2014, deux ans plus tard. Et puis 2019, euh, et ce qui fera qu'en 2020, je vais devoir fuir la France pour ne pas être euh, accusé à tort, incarcéré à tort, dans une affaire où je, ré, je répète, je suis innocent. C'est des policiers qui ont fait des faux documents. Donc je reviens un peu en arrière, sur, en 2012, j'ai cette policière qui me, me menace et qui il va me menacer entre 6 mois et 50 ans de prison. Elle me dit « Voilà, si vous ne nous écoutez pas, le parquet donne l'ordre de, de vous faire inculper pour dénonciation de faits euh, imaginaires ou dénonciation calomnieuse. » je, je suis victime, <rire> je, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas coupable dans cette affaire. Donc, euh, donc déjà, quand on est victime et qu'on on est menacé par des policiers, pas très bien, mais je sais que ça n'arrive pas qu'à moi. Euh, malheureusement, euh, je sais pas, dans d'autres affaires, par exemple, des, des femmes se font violer, elles vont servir pour porter plainte. Les policiers lui disent Non, non, non, tu es sûr de ça La personne contre laquelle tu vas te plaindre, elle va se retourner contre toi, etc. Il et, et y a des intimidations pour que les, les victimes ne portent pas plainte. Donc ça peut se faire avec d'autres et ça se fait aussi avec moi. Je ne suis pas le seul dans, dans, ça, dans cette affaire. Par contre, ce que je me dis aussi, c'est que non, ça ne va pas et, et je vais quand même continuer à, pour obtenir réparation. Donc, je veux dire, ceux qui veulent s'arrêter, euh, les victimes qui veulent dire ben, « tant pis pour moi, je suis victime, ok ». Et puis, il y a les autres qui ont le droit de continuer. Et j'avais même dire que c'est peut-être même une sorte d'obligation morale, parce qu'on ne peut pas, quand on est victime, se taire. Moi, je, je pense que, euh, que celui qui, se, qui est victime, qui se tait, il va permettre à ce qu'il y ait de nouvelles victimes qui vont continuer. Donc non, il faut pas se taire, il faut briser l'omerta. Il, il faut se, il faut aller plus loin avec ça. Et cette policière, donc, elle m'intimide, elle me menace de, de prison jusqu'à 50 prisons pour dénonciation de fait, euh, dénonciation calomnieuse. Alors il faut savoir, je vais, euh, je, je vais vous, vous livrer un peu la fin de l'histoire. Euh, une collègue de cette policière, c'est une policière du commissariat d'Istre qui me menace, et une de ses collègues, en 2019, c'est-à-dire cinq ans après, va réellement porter plainte contre moi. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais elle, elle, elle va porter plainte en sa personne pour dénonciation, de, de fait, euh, dénonciation calomnieuse avec les cinq ans de prison. Et c'est elle qui va faire des faux documents contre moi. Voilà. Donc, la première menace en 2012, euh, je ne l'ai pas prise au sérieux de la part de la policière, mais elle a été euh, mise en œuvre. Et en 2019, des policiers, euh, une, une autre policière avec euh, une commissaire du, de la ville d'à côté de Martigues, vont faire des, des faux documents et euh, porter plainte sur la base de ces faux documents qu'ils vont faire contre moi. Voilà. Donc je, je suis cuit. Euh, je ne peux pas passer au tribunal parce que... Ce sont les procureurs qui sont derrière et il faut se douter que les juges, les procureurs, y compris les juges, comme on dit honnêtes, arrêtez, arrêtez avec ces blagues. Il y a des juges honnêtes, mais pas tous. Et quand on vous tend un piège, il faut s'attendre à ce que ce soit un juge malhonnête qui va traiter votre affaire et qui va vous condamner. Vous étiez victime, vous êtes innocent, mais ils vont vous faire passer pour coupable avec des faux documents. Voilà. Donc euh, je vous donne la réponse. Euh, J'ai mis 5 mois à peu près pour réfléchir en 2019. C'était en septembre. En février 2020, je prends la fuite. Je quitte la France. Je quitte l'Union européenne parce qu'il faut savoir que l'Union européenne ne protège pas. Il euh, y a des mandats de... entre pays. Et donc je, suis... je me suis retrouvé en Turquie. Et la Turquie, là, me protège contre la France. Voilà. Merci pour l'État turc. Voilà. Je reviens donc à l'histoire en 2012. Euh donc euh, les menaces de la policière et puis cette policière va faire semblant de m'auditionner elle, elle va taper euh, un procès-verbal d'audition et elle va vouloir me le faire signer mais moi je vais le lire euh, donc il y a des gens qui me disent oui oui je, je signe sans regarder euh, ce que tu as tapé mais moi je vais le lire <rire> et je vais voir que ça ne correspond pas il manque des choses donc je vais dire non vous corrigez ça alors là aussi quand on est victime quand on fait un procès-verbal d'audition quand on vous dit euh, ben, voilà, de quoi vous vous plaignez la, les policiers sont censés écrire ce que, ce que vous dites euh, il faut savoir que c'est eux qui vont décider qui mènent l'entretien donc ça peut se comprendre par exemple s'ils ont des, des personnes qui sont auteurs des, des gens qui sont coupables d'infraction leur reproche, donc la personne va dire une version elle va en dire une autre, etc euh, et euh, au moment de la signature la personne va se rétracter donc ça, pour ces cas là, d'accord et quand vous êtes victime euh, vous dites vous, vous n'avez pas 50 versions. Celui qui a 50 versions, est, est, est, il n'est pas victime, il y a quelque chose qui cloche. Quand vous êtes victime, vous avez une seule version. Et moi, cette version, quand la policière me tend le papier, le procès verbal le signer, je dis non, c'est pas ça. Il y a une erreur. Euh, il y a plusieurs erreurs, pardon. <rire> Donc vous corrigez ça et je vous signe le papier. Moi, je veux signer le papier, contrairement à quelqu'un qui est coupable, qui fait une audition, qui ne veut pas signer. Moi, je dis, vous corrigez, euh, parce que des choses qui ne se sont pas passées comme ça, et je vous signe le papier. Et là, la policière, elle dit non. Elle dit, je vais dire que vous avez raconté ça. C'est faux. Elle ment. Et elle va faire passer le, le faux procès verbal qu'elle tape. Elle va dire, la victime refuse de signer. Et elle, elle va faire croire que, euh, que, que ça, ça correspond à mes paroles. Alors c'est faux. Euh, — Donc tout ça me tombe dessus euh, à l'été 2012. Je vais mettre à peu près 6 mois, parce que quand même, quand on vous menace entre 6 euh, mois de prison et 5 ans de prison, il faut pas le prendre à la légère. Hein, donc je l'ai pas pris à la légère. J'ai mis du temps pour réfléchir. J'ai peut-être 3 mois, 6 mois ou un an pour me dire non, non, non, non, euh, OK. Je continue à, à demander euh, la réparation pour cette affaire de, de la rançon. — Alors cette affaire de la rançon, je rappelle, je ne suis pas contre l'État français. Je ne suis pas contre les policiers. Je suis contre mon ex-femme. Je dis... Euh, enfin je suis en train de divorcer. Je dis OK. C'est elle qui a touché de l'argent. Alors elle elle, sa version, même aujourd'hui, en 2022, elle dit non, non, il y a toujours eu le, le, le kidnapping. J'ai payé l'argent au. au au voilà. Donc aujourd'hui, on a plusieurs versions, il y a sa version, il y a la mienne, là je raconte la mienne, mais euh, on peut écouter ce qu'elle a à dire. Mais ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas elle qui va me poser des problèmes dans les années suivantes. L'histoire de la rançon, c'était 2008. Moi, la menace, les policiers qui me menacent, on est en 2012, donc on est quand même quatre ans après. Et, et c'est eux qui vont faire euh, des faux documents à partir de 2014 à 2019. Et c'est ça qui va me contraindre à partir. Ce n'est pas l'affaire de 2008 qui m'oblige à, à, à prendre la fuite. C'est les faux documents des policiers, procureurs, etc. Voilà. Donc. Euh donc je vais mettre, euh, je vais mettre euh, six mois à peu près pour relancer l'affaire, je vais retourner au parquet. Donc cette fois-ci avec le dossier en main propre, parce que quand vous envoyez un courrier en lettre recommandée, vous ne savez pas qui le reçoit. Ils vous disent oui, on a bien reçu, mais s'il y a cinq, six procureurs et qu'il y en a un de malhonnête dans le lot, un ou deux, vous ne savez pas qui a retiré. Donc moi, je me suis pointé avec les documents et j'ai vu les gens dans les yeux. C'est-à-dire que je, je peux même citer un procureur que j'ai eu, un substitut du procureur, il avait une boucle d'oreille ce n'est pas un c'est un homme. Et euh, on peut retrouver euh, à qui j'ai donné les, les papiers, qui a faussé, euh, qui a participé à fausser mon dossier. Voilà, donc ça c'était en décembre 2012. Je, je, je vais en même propre donner le, mes, mes dossiers pour voir qui, qui fait ça. Et, euh, et là, euh, bah, euh, attendez, je donne encore une autre réponse et euh, six mois plus tard quand même cette histoire de la policière qui m'a menacé qui a fait passer un faux de dossier un faux procès verbal en disant euh, ok, monsieur Aubert a dit ça, ce n'était pas vrai je ne pouvais pas laisser passer ça donc j'ai porté plainte contre cette policière pour faux, elle a fait un faux procès verbal, elle a fait croire que j'avais dit des choses qui n'étaient pas vraies voilà, et euh, donc ça c'est la 2013 je reviens décembre 2012 je me pointe en personne au parquet et ça il n'aime pas c'est-à-dire le procureur qui qui avait donné les ordres à la policière de, de falsifier euh, mon dossier euh, de me menacer de prison il, va, il voit que non seulement les menaces de prison contre moi ça n'a pas marché mais euh, en plus que je me pointe chez eux et, au lieu d'envoyer des, des lettres donc ça il n'aiment pas et ils vont, il va y avoir des manœuvres. Euh, on va dire que c'est le hasard mais ça va être avec le conseil général donc euh, Suite à la rançon, j'ai perdu tout mon argent, je suis tombé au RSA. Et, euh, et il va y avoir une manœuvre d'agents du, du, du Conseil général des Bouches du -de Rhône, euh, donc eux qui donnent le RSA, qui vont me sucrer la totalité des droits, et à partir euh, de faux documents. C'est-à-dire, ils vont faire une, une enveloppe, euh, une convocation que je ne recevrai jamais puisque ils vont la co circuiter ce n'est pas une vrai recommandé, ils vont coller des autocollants comme ça, mais il n'y a pas le code, les 13 chiffres, tout ça. Et, euh, et ça va être la pénalité que j'ai, c'est-à-dire euh, une première sanction. Et deux ans après, euh, en 2015, euh, on est donc en janvier 2013. Puis on, deux ans après 2015, pardon où euh, ils vont appliquer la deuxième sanction, qui est la totalité des, des retraits. Et tout ça avec des, des faux documents. Donc il va y avoir à partir de 2013, 2012-2013, des incohérences, je veux dire, sur les, des faux documents qui vont apparaître, des, euh, des services sociaux qui nous tombent dessus, il va y avoir plusieurs magouilles. Euh, voilà. Et pourquoi, Et pourquoi je... Alors que je disais que je n'avais rien contre l'État, le mon problème, je disais, c'est mon ex-femme ou c'est mon épouse, je, euh, à l'époque c'était mon épouse. Et, euh, et, et je ne vais pas comprendre ça tout de suite. La réponse, euh, ben, je, je vous la donne dans la, une prochaine vidéo avec les explications pourquoi l'État me tombe dessus et non pas, euh, euh, non pas sur mon ex-femme. Voilà. Merci pour votre attention, à bientôt.